alors comment supprimer cette petite voix qui nous permet d'être focus en compétition alors parfois on peut arriver en compétition on sait tout ce qu'on a à faire physiquement ça va techniquement ça va techniquement ça va à l'entraînement ça se passe super bien et pour autant eh bien en compétition on peut avoir une petite voix qui arrive dans la tête et d'un seul coup boum on ne fait pas le bon geste et on se dit ma mince, je savais ce que j'avais à faire et pour autant je l'ai pas fait parce qu'une petite voix m'a dit de faire autrement donc on va voir ça aujourd'hui avec deux exemples le premier exemple est une personne euh, en équitation que je vais accompagner et, euh, et du coup elle arrivait sur cet obstacle où là elle, elle s'entraînait à prendre de plus en plus de risques en compétition et elle savait que sur ce chemin là et bien à un moment donné avec son cheval elle devait serrer très court et du coup elle dit mais là à ce moment bah, j'ai accéléré en fait j'ai accéléré alors que je savais que j'aurais pas dû accélérer et du coup bah, j'ai pris la barre et donc je lui ai demandé « Ok, est-ce qu'à ce moment, tu as eu dans ta tête une petite voix qui t'a dit « Il faut que j'accélère ?» ben, Elle m'a dit « Bah oui, je me suis dit, il faut que j'accélère à ce moment-là. » Et donc, je lui ai demandé « Ok, arrête-toi un moment. » Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel exemple. Si vous trouvez un moment « Il faut », arrêtez-vous sur ce « Il faut ». Donc, je lui ai dit « Ok, arrête-toi là, reconnecte-toi à ce moment, reconnecte-toi où il faut. » Et je lui ai dit « Ok, tu l'es, tu y es, ouais. Tu sens le « Il faut ?»« Oui, je sens le « Il faut » ok au moment où tu écoutes le il faut dans ta tête demande toi de qui ou de quoi ça vient elle a fait poum bah, c'est mon coach ok pourquoi parce que mon coach il m'a dit d'accélérer il a dit à tout le monde d'accélérer à ce moment en sortie de virage parce que bah euh, fallait prendre de la vitesse ok et tu vois s'il n'y avait pas eu le il faut s'était si pas accéléré elle a fait bah clairement j'étais déjà bien lancé en fait et j'étais euh, en train de faire qu'un avec mon cheval c'était vraiment fluide la jument ce qu'elle avait à faire et donc bah on, on serait passé et donc en fait Tant que vous laissez d'autres personnes vous injecter mais ça, ça ça se fait de manière inconsciente ce que vous devez faire vous allez vous empêcher d'être connecté à votre intuition donc là le coach parlait d'une manière générale mais du coup bah, de manière spécifique pour elle à ce moment là ce n'était pas le bon choix alors attention parce que ce n'est pas le coach qui avait tort le coach a donné des très bons conseils c'est elle qui à ce moment là n'a pas su se connaître pour pouvoir faire ce qu'il fallait, et se faire confiance euh, pour pouvoir sauter l'obstacle et écouter son intuition. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est ça C'est, bah, nous, ce qu'on appelle, là, euh, sur une vidéo, je ne peux, je peux pas le, le faire, parce qu'il nous faut bah, deux heures pour le faire, c'est d'aller faire ce qu'on appelle une dépolarisation inversée pour éviter que les autres injectent leur système de valeur. Quand vous avez le « il faut, je dois qu » qui arrive, déjà, le, la première étape aujourd'hui, c'est de se dire « ok, d'où ou de quoi ça vient ?» d'où ou de qui ça vient. Alors une fois que vous avez identifié ce il faut, vous avez le process de dépolarisation que vous pouvez faire alors, si vous le trouvez pas, vous pouvez aller voir dans ce livre. Vous avez ce process qui est totalement décrit. Ok, donc ça, c'est la première étape. Juste en faisant ça, elle a pu voir que bah fou, oui, et la prochaine fois, elle pouvait se faire confiance. Puisque quand on fait la dépolarisation inversée, on reprend notre pouvoir et les autres ont moins d'influence sur nous. Voilà, et ça, c'est un autre exemple aussi qui est arrivé là. Je l'ai eu dans ma tête qui est venu avec euh, un joueur de basket. Un joueur de basket, c'était pareil. Lui, des fois, il sentait qu'il pouvait tirer, mais au lieu de tirer, bah, il passait la balle. Parce que justement, quand je lui demandais, ok, est-ce qu'il y en a, un il faut, je dois, bah ouais, il faut, c'est un sport altruiste, le basket et tout. Et du coup, en fait, en faisant ça, c'était quoi Lui, il percevait le concept d'égoïste qui était mal, et du coup, il avait peur d'être perçu égoïste. Ok, quand on perçoit que le concept égoïste est mal, et bien on va dire quoi Il faut être altruiste. Et parce que j'ai envie d'être altruiste, et bien du coup, je vais me forcer à faire des choses, et je vais me couper de mon intuition, puisque égoïste et altruiste sont des pièces. Euh, du même ensemble, eh bien, on va pouvoir faire des erreurs euh, parce qu'on est euh, en gros on se dit il faut être altruiste. Alors que quand on est juste nous-mêmes, on s'en fiche d'être altruiste ou égoïste, on est juste nous-mêmes et ça nous permet de prendre la bonne décision à un instant donné juste avec The basketteur. en faisant ce coup-ci la dépolarisation classique qu'on retrouve aussi dans le livre sur le concept dégoïste altruiste, eh bien, il a pu supprimer cette petite voix qui l'empêchait de rester focus en compétition.